Bonjour, je m'appelle Christine Bouviemu. Je suis enseignante-chercheur en philosophie, directrice pédagogique du premier cycle de la faculté de philosophie, donc de la licence de philosophie, au sein de l'Université catholique de Lyon. Notre licence est un diplôme universitaire de type Bac plus 3, conventionné à l'État avec l'Université Jean Moulin Lyon 3. Elle est également un diplôme canonique, c'est-à-dire reconnu par notre tutelle à Rome. On parle alors de licence de philosophie en inscription canonique. Notre maquette correspond ainsi à plusieurs profils d'étudiants. En formation initiale, l'étudiant peut s'inscrire en première année de licence en convention, mais aussi en canonique si l'étudiant souhaite s'engager dans un cursus philosophique à son rythme, c'est-à-dire de manière plus souple qu'en convention, où il s'agit de valider l'année complète, soit 60 crédits ECTS en une année universitaire. Notre licence de philosophie propose en première année un cursus philosophique qui comprend en moyenne 24 heures de cours par semaine, répartis sur deux semestres, des intitulés de cours qui rendent compte de la richesse et diversité de nos champs d'exploration, philo général, introduction à la philosophie contemporaine, philosophie transcendantale de Kant, anthropologie philosophique, éthique fondamentale, philosophie de l'éducation, esthétique ou philosophie de l'art, philosophie classique, « Introduction à la philosophie antique »,« Philosophie médiévale »,« Politique ». Et à cela, nous pourrions ajouter les cours de langue, anglais, latin, un cours de méthodologie et d'informatique. D'autres cours viennent en deuxième et troisième année. Notre licence de philosophie propose aussi un portail psycho. Il est possible de suivre en première année un cursus philosophique portail psychologie. Les étudiants suivent alors un tronc commun philosophique, ainsi que plusieurs cours de psychologie. Inversement, des étudiants de psycho peuvent choisir un portail philosophie. Qu'apporte la licence de philosophie Elle est un diplôme de culture générale qui permet de développer ses capacités réflexives, d'engager une pensée propre, d'aiguiser son esprit critique afin de penser la complexité du monde. Ce cursus peut permettre également de questionner à un moment donné son propre parcours existentiel, scolaire ou professionnel. Quelle perspective en termes de poursuite d'études Ce cursus constitue en quelque sorte une vertébration intellectuelle et ouvre la porte à des cursus de second cycle diversifiés. Master dans le champ de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la culture, de l'information et de la communication, de la médiation culturelle, de l'édition, des sciences humaines. La licence permet également de poursuivre en master recherche et selon des expériences et compétences déjà acquises, il permet aussi d'accéder à des masters professionnels. Une poursuite d'études en ressources humaines est assez courante ou dans une formation management en entreprise. Le choix de la philosophie peut également conduire à la recherche en philosophie, en sciences humaines et humanité dans la perspective d'un doctorat. Quels sont les prérequis pour entrer en licence de philosophie nous accueillons tous les bacheliers qui souhaitent lire, penser, réfléchir, engager une part eux mêmes dans un projet qui permet de mieux comprendre les autres, soi-même, le monde d'hier et d'aujourd'hui. Il est important d'être porté par un désir de philosophie. Comment candidater à notre licence Elle est accessible via Parcoursup. Il vous sera demandé vos bulletins de notes de première, de terminale, un CV ainsi qu'une lettre de projet de formation. Nous étudions tous les dossiers reçus et nous vous convions ensuite à un entretien pour échanger ensemble sur votre projet d'études. Les retours d'admission seront faits dans le respect du calendrier Parcoursup. Quelle spécificité à l'UCLI Nombre de nos cours de philosophie accueillent des étudiants d'autres disciplines comme la psychologie, la théologie, les lettres modernes. Nous accueillons aussi des auditeurs libres. Plusieurs générations d'étudiants se côtoient, appartenant à des champs disciplinaires variés, ce qui donne une dynamique, permet une émulation entre étudiants jeunes et moins jeunes en formation initiale ou continue. Si vous souhaitez plus d'informations sur notre licence, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet pour consulter la fiche « Formation-licence », le livret des études de la faculté, qui est également disponible si vous souhaitez en savoir plus sur le contenu du programme. Vous pouvez aussi nous contacter par mail pour plus de renseignements.